Alors je vais rappeler qui tu es, euh, tu es un entrepreneur, tu es le président d'Open, Open qui est un partenaire important de l'EBG, on fait énormément de choses ensemble et il y a beaucoup d'annonceurs qui participent à nos, à nos task force notamment. Euh, tu, as également, tu es également très impliqué dans le milieu euh, disons, euh, professionnel, responsabilité sociale, sy syndicat d'employeurs, etc. Tu as été le président du Syntec, du Syntec numérique. Euh, on... on on avait essayé de sauver, tu t'en souviens, le Conseil national du numérique avant qu'il soit torpillé par un secrétaire d'État qui veut devenir maire de Paris. Et, euh, et là, tu publies euh, l'Apocalypse la, numérique n'aura pas lieu. C'est quoi C'est une allusion à Jean Giraudoux pour la guerre de Troie n'aura pas lieu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre Déjà, oui. une question générale. Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'était un petit clin d'œil de Pierre sur les différentes fonctions que j'ai eues, en particulier vice-président du Conseil national du numérique, avant qu'il y ait une petite apocalypse d'ailleurs de cet organisme. Maintenant, ça, ça, ça s'est stabilisé. Oui, je suis très heureux d'être là parce que tout ce que j'ai entendu depuis ce matin correspond exactement au message qu'il y a dans ce livre. Vous savez, j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres de prospectivistes, de visionnaires qui nous annoncent le pire à cause du numérique, sans parler des romans sur lesquels on en rajoute, souvent intéressants, mais bien écrits, mais qui donnent une vision très anxiogène de la transformation numérique. Et j'ai voulu, avec ce livre, eh bien, un peu de donner une image un peu différente d'un praticien. Puisque un peu comme tous ceux qui sont là, je suis un praticien du numérique depuis 40 ans et je crois que c'est quelque chose qui est très, très important de donner une vision positive parce que vous savez, à diaboliser le futur, on condamne le présent. Et pour moi, il était très important d'encourager eh d'abord notre jeunesse hein, à choisir ses carrières, à se former pour donner une vision positive et puis qui va concerner... L'ensemble de la société. Euh, J'ai fait différents chapitres sur l'éducation, sur la santé, sur l'industrie évidemment, euh, qui montrent que le numérique apporte des solutions. Et puis, ce qui est pour moi aussi fondamental, c'est que je pense que le numérique est une magnifique opportunité pour réinventer la société. Et puis... Euh, bah, finalement donner des réponses à des enjeux que nous avons depuis des siècles et que, auxquels nous n'avons pas réussi euh, à répondre je pense par exemple tout simplement euh, à la mixité hein, aujourd'hui en cassant tous les codes euh, que ça soit le temps les distances, euh, l'emploi et eh bien on peut réinventer de nouvelles formes qui vont donner leur place euh, eh bien, aux femmes à la diversité, ça a été très bien évoqué ce matin et je crois que c'est très important d'ailleurs un petit clin d'œil. Euh, Là-dessus, j'ai euh, cofondé un mouvement qui s'appelle Jamais sans elle, où justement euh, vous avez maintenant près de 200 hommes qui se sont engagés à ne plus participer à la table ronde euh, s'il n'y a pas au moins une femme. D'ailleurs, j'en profite pour te féliciter parce que j'ai vu quand même qu'il y avait un effort sur ce, ah ben, ce, c est c est cet enjeu-là et oui, ouais, oui, oui, je trouve mais... que c'est très bien. Et tu l'as bien expliqué ce matin d'ailleurs. Oui. Et alors, est-ce que c'est cuit pour les grandes entreprises, dis-moi, toutes celles qui se, sont, se trouvent attaquées et qui et mordent les mollets au départ par des, des start-up beaucoup plus souples et qui finalement lèvent des fonds et qui n'ont pas toutes les charges de structure On reçoit tout à l'heure le président de la Société Générale. Est-ce que pour les grandes banques, par rapport aux néobanques, Revolut, etc., N26, est-ce que c'est cuit Est-ce que tu vois ça comme ça Bon, alors d'abord, je crois qu'il faut partir d'un postulat. Hein. Tous les secteurs... Toutes les entreprises, tous les métiers sont concernés par la transformation numérique. C'est déjà quelque chose qu'il faut intégrer. Vous savez, justement, quand j'étais au Conseil national du numérique, on avait fait une étude pour les PME. Euh, ça s'appelait le rapport croissance connectée. Et on avait fait une étude. 47% des patrons de PME considéraient que la transformation numérique était une mode. Donc ça, ça fait trois ans. Hein. Bon, je crois que ça a quand même évolué, mais c'est quand même un signal. Bon, en revanche... Euh, je crois que sur les grands groupes, euh, puisque ta question est plutôt orientée là-dessus, euh, il y a une maturité qui a été prise depuis plusieurs années. D'ailleurs, euh, avec Gilles Babinet, là, on fait euh, ce qu'on appelle le ICAC 40, c'est-à-dire qu'on étudie depuis 5 ans eh l'évolution euh, de la transfo digitale des entreprises du CAC 40. Et on a vu d'énormes progrès, d'énormes progrès qui ont été faits au cours des dernières années. D'ailleurs, quelque chose d'intéressant, au début... Eh bien, c'était des sociétés plutôt dans le monde des banques assurances. Et puis, petit à petit, on a vu monter en puissance NG. on a vu monter en puissance Total, qui a été primée l'année dernière. Et d'ailleurs, il y a un exemple ou deux que j'aime bien parce que ça symbolise bien ce qu'est une transformation numérique. Alors, euh, au cours de VivaTech, là, il y a le président d'un très grand groupe euh, qui a dit les clés de la transformation numérique, eh bien, ce sont les algorithmes ce sont les, euh, euh, la reconnaissance vocale, et il a donné comme ça un exemple de cinq technologies. Je n'ai pas pu m'empêcher de réagir sur Twitter pour dire qu'il se trompait complètement. Une transformation numérique, c'est la transformation d'un business model, et avec son impact sur les organisations et les ressources humaines. Et il est très important de garder ça en tête. Je vais vous donner un exemple que je trouve formidable, qui est celui de Michelin. Peut-être qu'il y a quelqu'un de Michelin qui est dans la salle. Pourquoi je le cite Voilà une entreprise industrielle qui, après plus d'un siècle, hein, et, et qui, qui vraiment aurait pu être totalement marginalisée par la transformation numérique. Eh bien, qu'est-ce que Michelin est en train de faire Eh bien, d'ailleurs, souvent en rachetant des, des start-up ou en développant lui-même, en train de passer d'un modèle de vente de bleu, de produits à un modèle de vente d'usage en vendant de l'usage au kilomètre. Donc on voit que sur une entreprise comme celle-là, qui est profondément industrielle, cette idée de la transformation du business model de produits ou services d'ailleurs, hein, vers l'usage, est en train de faire son chemin. On le voit d'ailleurs chez les constructeurs automobiles qui vous disent souvent, j'avais vu une interview du patron de je ne sais plus quel constructeur, qui disait, euh, moi, je ne vends plus de voitures je vends des outils de mobilité. Donc, on voit bien que là, correspondant à la révolution sociétale que nous sommes en train de vivre, les entreprises doivent s'adapter en faisant euh, une recherche sur bah, une profonde transformation de leur business model. Et du coup, qu'est-ce qui va arriver, mais en numéro un, c'est la transformation des organisations, la transformation eh bien, de euh, l'accompagnement du changement et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Et pour finir venant de quelqu'un qui a fait 40 ans d'informatique, ça va peut-être vous surprendre, mais je considère que la transformation numérique n'est absolument plus en tout cas un enjeu technologique. C'est strictement un enjeu humain. Tu as fait 40 ans d'informatique bah, j'ai commencé en 1900, j'ai fait mes études dans les années 70. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à bah l'époque... Tu fais plus jeune que ton âge, dis-moi. Ah, C'est gentil. Mais d'ailleurs, à l'époque, euh, il y avait beaucoup plus de femmes dans l'informatique qu'aujourd'hui, il faut le rappeler. Hein, C'est assez amusant, enfin amusant, interpellant. C'est l'avènement de la micro-informatique qui a créé ce, cette rupture et qui a fait qu'il y ait beaucoup moins de femmes euh, qu'à l'époque. Et alors il y a un autre sujet qui c'est le dernier qui te paraissait important c'est le et qui est traité dans ton livre c'est celui de la formation donc on, on, tout le monde rame pour avoir des informaticiens sur Symfony sur certaines techno euh, c'est une galère monstrueuse on est obligé de les payer du coup extrêmement cher ils sont certains sont euh, deviennent un peu caractériels enfin sont des, devenus des divas et, euh, et toi tu as un, un, un, une motivation qui est d'aider les jeunes de banlieue en te disant ben, d'un côté on a un besoin qui est non satisfait, de l'autre il y a une main d'oeuvre qui, qui n'a pas de travail, et donc autant essayer de mêler les deux. Donc, Quelles sont tes initiatives là-dedans bon, Alors d'abord c'est vrai, si on regarde le secteur du numérique, hein, c'est très simple, hein, j'ai eu l'occasion de l'étudier depuis 10 ans, hein, je le suis chaque année. Hein, il y a à peu près 40 000 offres d'emploi chaque année, voire cette année 60 000, mais prenons en moyenne 40 000 chaque année. Si vous prenez tout compris, toutes les formations qu'il y a aujourd'hui pour former des informaticiens, je pense aux écoles d'ingénieurs, je pense aux, euh, à la grande école du numérique, je pense aux universités, les BTS, etc. Une fois que vous faites le total, ça vous fait 20 000 à tout casser. Donc, depuis plusieurs années et pour les années à venir, on aura un déficit de 20 000 informaticiens par an. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, tous les métiers vont être concernés par le numérique. Alors vous avez différentes études hein, qui, qui évoquent des chiffres de 80-90% des métiers à l'horizon 2030, etc. Peu importe, hein. mais on sait que tous les métiers sont concernés. Donc il faut former tout le monde à l'informatique depuis le plus jeune âge. Voilà, ça D'ailleurs c'est un des chapitres de mon livre, j'ai écrit « Lire, écrire, calculer, coder ». Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. En hein. premier, mon épouse, hein, qui est inspectrice de l'éducation nationale et, qui, euh, et qui, avec qui euh, nous faisons de, de grands débats sur le sujet. Mais j'ai cette conviction que, non seulement pour former des informaticiens, mais à la limite, euh, c'est pas, pas majeur, c'est important, mais pas majeur, mais pour aborder ce nouveau monde où le numérique va être présent partout, il faut absolument former tout le monde de façon à avoir d'abord une utilisation responsable, et ensuite, euh, j'allais presque dire même euh, comment, en tant que citoyen, et ensuite en tant que professionnel, puisque de toute façon, euh, vous serez concerné euh, par euh, le numérique dans votre métier, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, je dois rendre hommage à notre ministre Blanquer, hein, puisque il a mis le coding à l'école depuis l'école primaire, il a développé l'option ISN, il a enfin créé un CAPES d'informatique, ça faisait 15 ans qu'on qu essayait d'encourager ça, et, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui une prise de conscience sur ces sujets que je trouve pas du tout encore à la hauteur des enjeux, parce que euh, je crois que le numérique est en train de vraiment révolutionner notre vie et qu'il faut absolument accélérer cette transformation. Donc, alors, quand on parle de numérique, quelle est la réaction immédiate hein Et D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les hommes politiques, hein, quand ils font des campagnes, ils parlent très peu de numérique, hein pourquoi Parce que ce n'est pas du tout populaire. En fait, dès qu'on parle numérique, on pense déshumanisation, on pense suppression d'emplois. Or, c'est exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est expliquer que c'est le contraire, que de toute façon, ça fait des millénaires que ces histoires de progrès qui suppriment des emplois ont été contredits par la suite par des créations d'emplois très importantes. Et on voit d'ailleurs, même sur la robotisation, les pays qui sont les plus robotisés, sont ceux qui ont le moins de chômage. Donc, quelle est la réponse à ces résistances, en fait Eh bien, acculturation, éducation, formation, ça doit être la priorité d'un pays comme le nôtre. Il faut investir massivement. J'ai regretté d'ailleurs qu'au niveau européen, par exemple, on n'ait pas fait un programme massif sur ces sujets-là, parce que c'est ce est, est ça qui va nous permettre de nous préparer à ce nouveau monde et construire un monde qui soit meilleur mais un monde qui sera ce que nous en ferons voilà le plus important message de ce livre eh bien merci ça sera la conclusion. Merci beaucoup merci Guy merci beaucoup